C'est parti! Alors, nous allons présenter maintenant ici la technique pour faire les cookies de manière simple. Alors, le but du jeu, c'est de prendre un peu de pâte, de masse. On va la façonner pour faire un joli boudin. On a toujours tendance à faire un boudin qui est trop gros. Alors, il faut le réduire au maximum. Faire un tout petit boudin. Voilà, ça ira pas mal. Et ensuite, découpage. Hop, une rondelle, hop, une rondelle, hop, une rondelle, hop, une rondelle, hop. Pas besoin de faire des rondelles super extraordinaires, c'est juste pour découper la masse. en part qui sont à peu près égales. Tac, voilà. On en prend et le petit bout, hop, on le façonne. Tac, il est tout bois. Tac, et un plus. C'est beau la paume, la main. il est plus ou moins gros j'ai réussi à en faire 88 par plaque c'est pas mal, ça marche Et voilà, finit